Le Qatar, seul pays du Moyen-Orient et dans le monde arabe à organiser le plus grand événement sportif footballistique du monde, n'entend pas se laisser envahir pour la cause du football. Il y a bien un certain protocole d'accès dans le pays à respecter. Quel que soit le motif du séjour, depuis le 1er novembre dernier et c'est jusqu'au 23 décembre prochain, seuls les visiteurs détenteurs d'un billet pour un match de Coupe du Monde et d'un hébergement couvrant la durée de leur séjour dans le pays sont autorisés à entrer sur le territoire, au cas contraire suivre d'autres protocoles indiqués sur les pages Coupe du Monde Qatar 2022. L'aspect sanitaire sera démise, le tabac, les cigarettes électroniques seront interdits dans les huit stades garantissant aux supporters de profiter d'une atmosphère sans tabac, selon un protocole signé entre le pays et l'Organisation mondiale de la santé. Il ne sera plus d'ailleurs nécessaire de présenter un test antigénique ou PCR à l'embarquement quel que soit son statut vaccinal. Il est recommandé de souscrire à une assurance médicale rapatriement avant de se rendre au Qatar. Il est interdit d'apporter de l'alcool et être ivre dans les rues tout comme détenir de la grogue et des produits à base de porc par respect de la religion. Tout un chapelet de mesures qui s'ajoute au mot de vestimentaire. Il est formellement interdit de se balader torse nu. Les vêtements avec slogans ou des symboles offensants sont à bannir. Des bijoux interdits, seules les montres et les alliances sont considérées. Le voile chez les femmes sera une priorité pour s'intégrer et respecter la culture locale afin d'éviter les attentions indésirables. Il est donc recommandé pour les visiteurs de s'habiller modestement avec des vêtements qui couvrent à la fois les épaules et les genoux. Pas de vêtements trop serrés. Dans les bonnes manières, lors des repas, toujours se servir de sa main droite pour boire du thé arabe ou consommer certains plats traditionnels. Fixer un Qatari dans les yeux est déconseillé. Croiser les jambes est une insulte. Saluer des femmes en gardant une certaine distance avec sa main droite sur le cœur. Il est donc à noter qu'au Qatar, il est interdit de photographier tout bâtiment officiel, installation industrielle ou militaire. Dans tous les cas, la sécurité sera démise. Bien d'autres mesures édictées par le comité local d'organisation de la compétition, établi par le pays dans un document épais de 16 pages, pour six chapitres appelés Qatar à faire et ne pas faire sont vivement à lire avant de se rendre au Qatar et à respecter une fois dans le pays avant tout des agréments.